On a eu l'idée de, de développer ce cinéma itinérant de Forêt suite à l'annonce de la rénovation du movie club, du cinéma de quartier à, à, à Forêt. On, on s'est dit que bon, dans quatre ans, le movie club va renaître de ses cendres. Qu'est-ce qu'on qu -ce qu peut faire pour contribuer à ce que les, les, les, les Forestois euh, se réapproprient ce cinéma et que ce cinéma se réinscrive se dans le paysage culturel local et qu'il trouve sa place. Donc, il y a d'un côté la renaissance du, du movie club, le cinéma ouais. historique dans le bas de Forêt. En même temps, il y a cette demande des, des Forestois aussi. On a vu dans qui est cette nouvelle carte on a organisé une projection et la demande était énorme. La salle était complète et c'était quelque chose qu'on n'avait jamais, jamais vu, Samira et moi. Et donc on s'est dit, on a ce nouveau ou l'ancien cinéma qui va renaître. Et en plus, les Forestois veulent voir ensemble, tout ensemble, des, des films. Donc on s'est dit, ben, voilà, on va créer le, le mouvement. On a sélectionné cinq lieux, donc Rosas, le Wills, le Tenwanyar, le Brass. Et, et ici, euh, et ici, <rire> Lucas School of Art, euh, donc au Parc d'Uden euh, donc le mm -hmm. campus Narafi Et euh, la première séance chez Rosas, on a, on a demandé à ce que les spectateurs viennent en pyjama, pour vraiment casser toutes ces barrières, <rire> toutes ces barrières à la fois les rendre légitimes, se dire bon ben bah, ça c'est un peu l'annexe de chez moi, <rire> on va tous partager une émission commune, peu importe comment vous venez le cinéma est à vous. Et là, vous voyez aussi, on essaye d'avoir cet équilibre euh, -communautaire, en fait dans la, toute la programmation, donc des films francophones d'un côté et de, de l'autre côté des films euh, néerlandophones. Et comme ça, euh, les deux communautés se, se mélangent et on rend toutefois de plus euh, la programmation accessible à tout le monde. On va travailler par thématique, donc ces différentes formes de cinéma. Et comme vous disiez, à chaque lieu, il y a une, une, euh, un genre de cinéma ou euh, un profil de cinéma qui va être euh, abordé. Mm -hmm. Par exemple, au Tenwennier, ça va être les cinémas 100% belges. Donc on met à l'honneur le cinéma belge. Francophone ou néerlandophone. Chez Rosa, c'était des ciné-denses. Du coup, là, on, a fait, euh, on avait eu euh, en entrée encore de Cédric Clapiche. Et en seconde séance, on a eu le film euh, The Red Shoes. C'est anne Teresa de Keersmaeker oui. qui a choisi les films qui l'ont influencé durant sa, sa carrière.